Bien bonjour à tous on est parti faire un petit tour du potager j'en ai trois potagers que je vais vous faire un petit tour Par le bord, ici, là, c'est les fleurs pour les coccinelles. Il ya des bleuets, euh, des petites bourraches. Elle les bourraches chez des semis spontanés, tandis que ça, j'ai tout semé au mois de mars et des achillées Là, voilà, c'est une petite haie que j'avais planté euh, maintenant il y a six ans. Il y a du cornouiller là qui est en fleur. Il y a du troenne, essentiellement du cornouiller et du troène. Des oignons. Moi, bon, c'est des oignons bulbes que je plante. Je crois la variété, c'est Stuttgarten Rissen. Là c'est l'ail euh, du mois de mars, on appelle ça les pifs, nous c'est l'ail rond qu'on replante l'année d'après. Après là c'est juste semé, il y avait des cocos de pimpole et des, et des big loto, c'est des mojettes, des courgettes. Elles ont bien. Elles ont bien aimé quand même le passage en terre. Ce qui a été plus dur, c'est les, les grandes. Les grandes, les joies. Normalement, la fleur est, est fécondée. Là, on est rendu aux tomates. Elles ont bien aimé le passage en terre. D'habitude, un choc plus que ça. Mais on a eu la chance d'avoir une pluie de 4 mm la veille. Ça a bien aidé. Et il y avait eu deux jours avant euh, 14 mm. On a arrosé quand même. Là, vous voyez ces systèmes de bouteilles. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Après, les petits pois. Ils commencent juste à être en fleurs. Je me souviens plus quand j'ai des mais ça doit être au mois de mars mais un peu tard, mais ça devrait le faire. Voilà des bourraches. J'ai ah ben, le plaisir de voir un petit bourdon. Il y a des abeilles qui viendront un peu plus tard. La forêt de fraises. Là c'est des pieds d'alouette. La première, ça fait deux ans que j'avais semé la graine et elles sont sorties cette année. Comme quoi, la terre est un bon grenier. Bon, les petits melons, euh, ils ont l'air de se requinquer. Alors là, c'est du lin. J'aime ça pour euh, reposer le terrain. Et ça fera des petites fleurs bleues, c'est assez cool. Ensuite. Euh, Là c'est le petit marron. Il est pas il est pas mal. Et le petit melon euh, Rubens. On va se téléporter à l'autre jardin. à tout de suite. Et eh oui, nous voilà rendus. Ah, nous voilà rendu au deuxième jardin, comme je vous avais dit. Je suis téléporté. Bon, il n'y a pas beaucoup de distance. Là, c'est les altesses. J'avais planté ça euh, mi-mars. Vous voyez, à son stade fleur. J'aurais fait une légère bouillie bordelaise en même temps que les tomates. Parce que va bah, y avoir sûrement du milieu. J'avais commencé à voir, ouais, sur les bases, des petites taches. Alors, pour éviter que ça monte aux étages, Là, ça sera le traitement unique que je ferai sur les pommes de terre. D'autres tomates, là c'est une terre plus limoneuse. On va aller voir maintenant où s'en est les petites aubergines. Commence à fleurir. planté d'autres haricots, j'ai mis deux rangs là, quatre rangs là-bas. Là, ça sera prévu pour des carottes. Les premiers haricots que j'ai semé le 27 avril. Bon, il y a trois variétés, l'inelle Oxinelle et Rudy. Après, j'espère. Ah non, ça a bien marché. C'est en bordure. Vous voyez là les petites limaces. Elles m'avait mangé euh, mes bêtes j'étais un peu dégoûté l'autre jour Alors Dans le coup on a mis de lentilles en bordure et là c'est les les carottes en pleine terre qui ont été semées le 1er mai et j'ai semé euh, des sucrines aussi le 1er mai et là c'est du petit maïs rouge population bon ça c'est juste pour le fun et dans le coup les lapins ils en mangent c'est les épinards aussi qui ont été semés le 1er mai. Ah si ils sortent quand même. Hier je me disais du avoir des verres gris mais depuis qu'on les a arrosés, ça y est, ils sont sortis. Ça devait être plus sec. Si vous voyez la différence par rapport à ceux qui ont sorti il y a, il y a au moins cinq jours. Après, les fameux trombolinos, vous voyez j'aurais laissé quand même de quoi naviguer, vous verrez dans les prochains tours de jardin la place qu'ils prennent, et là je voulais vous montrer aussi une nouveauté que j'ai fait cette année, c'est contre les papillons, vous connaissez tous les carcocaps, Sinon, je vous mettrai un petit lien si vous en avez besoin. C'est les petits vers qui mangent les pommes. Là, je voulais vous montrer aussi des petits euh, semi-spontanés. On avait laissé grainer euh, des scaroles. Et là, c'est une feuille de chêne. Et on va finir euh, ce deuxième tour de jardin, enfin, du deuxième potager, par la vue. De ces petits dahlias et une belle forêt allez on va au dernier jardin nous voici rendu au troisième jardin on va finir le petit tour là c'est un tout petit jardin mais il est pas mal pour commencer là c'est de l'ail qu'on avait planté au mois de fin novembre pour l'instant euh... Il est pas mal parti. Si on n'a pas de coups de chaud d'ici mois de juin, ça devrait faire un, un joli, un joli aïe. Il bon, y en a qui sont plus jolis parce que c'est des, des pifs. C'est les petits bulbes que j'ai replanté l'année d'après. Je vous expliquerai ça si vous avez des questions. Après, c'est les échalotes grises. Elles aussi, elles ont été semées début. Enfin, planté début décembre, puis on finit sur mes fèves. Alors là, c'est des sévilles, elles avaient été aussi semées au mois de novembre. Elles sont pas trop mal. D'habitude, il y, y a des étages de gousses assis ah, avant, avant profiter quand même, les petites gousses qu'avec le coup de chaud elles auraient... elles auraient disparu mais non ça devrait aller. Et moi vous voyez euh, puceron j'en vois pas. S'il a peut-être un peu mais bon moi je les laisse tranquille. Il y a les signal qui font le boulot. Alors moi je vais vous quitter sur euh, cette jolie vue de mon orge. C'est mon champ d'orge que je vous avais présenté autour de plaine. Je referai un tour de plaine dans quelques temps là, pour vous faire voir l'évolution de tous mes champs. Alors moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Et puis euh, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt